Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous parler de la pratique de la table antigravité. Et pour commencer, lisez attentivement les consignes de sécurité. Attention, il ne faut pas d'enfants, il ne faut personne autour, parce que vous voyez, ça, ça peut descendre brutalement et puis euh, faire très mal. Donc la première chose, vous réglez ici la longueur. Hein, vous voyez, c'est marqué, il y a, il y a, il y a absolument rien. Hein et vous mettez votre taille. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est ça. Hein, parce que c'est très confortable pour les, pour les chevilles, D'accord Maintenant, ça, c'est assez molleux, donc ça, aucun problème. Je vous conseille de vous mettre des chaussures quand même, pour le, parce que ce n'est pas hyper, hyper, hyper confortable. Alors, je vous laisse aller tranquillement comme ça. Alors pour ceux qui ont très mal le dos, vous demandez à quelqu'un de vous le faire pour éviter que vous pencher. Sinon, vous pliez les genoux. Pliez les genoux. Voilà, et là, voilà. Et vous pliez les genoux pour ne pas tirer au niveau de l'air. Voilà. Et c'est parti. On y va. Voilà. Là on est à 6 degrés. Là ça commence à détendre. Là, de plus en plus. Là ça commence à détendre. Là vous sentez là, votre corps ne passe plus rien. Et là, vous commencez à sortir hop la page de et c'est parti. Voilà. Alors pour les pour les mules, je conseille de mettre. Alors pour les sol, je conseille de mettre une sol ici. Ici. Je peux lorsque vous les solution. Comme ça, ça vous bloque ici. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Donc c'est bien. Voilà. Donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé quatre semaines de, de vacances avec cet appareil. J'en ai fait entre une et trois fois par jour. Et je vous assurer que, vraiment, j'ai l'impression, c'est plus une impression, c'est une sensation en tout cas, que mes diatènes ont retrouvé de l'espace, de l'espace de mouvement. J'ai l'impression que mes disques sont moins compressés. Ce qui est très important, et ça c'est le signe numéro 1, le signe positif numéro un, c'est que j'ai beaucoup moins de névralgie dans les jambes, notamment la nuit, beaucoup, je m'arrête beaucoup moins la nuit, donc euh, voilà, c'est un appareil qui, pour moi, <coughs> a toutes les qualités. Alors, je n'ai aucun intérêt, euh, je vous dis tout de suite je n'ai aucun intérêt euh, avec la société qui me diffuse. Mais après toutes mes recherches, c'est le seul appareil que j'ai trouvé qui fasse deux en un, ou même trois en un, c'est-à-dire suspension par les mains, suspension par les pieds, et chaise romaine, suspension par les septembre. c'est un système qui peut être utilisé par beaucoup de personnes non sportives. Si les problèmes de colonne-herbaix, notamment lombaires, euh, sont une de vos préoccupations, si vous voulez vraiment améliorer, vivre mieux, avoir moins mal, moins souvent, moins fort, enfin bref, si vous voulez tenter d'améliorer la situation, eh bien, j'ai créé pour vous une formation complète où je vous dis tout ce qu'il y a à savoir, sur les causes du mal de dos et tous les traitements naturels possibles et imaginables à votre portée. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, je vous dis peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo ou une formation. Au revoir.